Yes, nous allons continuer l'idep somme de combat et disposer l'esprit disposer cœur pour nous les sommions à la gloire de Dieu, pour nous voir comme tempête, comme missile comme tornade, comme tremblement de terre pour continuer à laver, propter, purifier, nettoyer mettre dehors, déchouquer toute vieille force infernale, au nom de Yes, somme 12 pasteur Ludel Charles Somme 27, Sœur Christophe Charles. Somme 46, Pasteur Abichel Johannes. Somme 56, Pasteur Gensli Joseph. Somme 94, Sœur Mifedem Pierre-Louis. Somme 112, Pasteur Junias Joseph. Et Somme 109, Pasteur Deglas Frisner. Somme 12. Qui s'allie Qui s'allie Somme 12. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont.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 et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette fois épuré. Trois, Éternel, tu les garderas, tu les persévéreras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de tout pas, quand la basse est parmi le Fils de l'homme. Somme 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Dès qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'écopait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire adamant. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera de son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher.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 C'est pourquoi nous sommes 50 quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Le sanctuaire de mer dit très haut, Dieu est au milieu d'elle. Elle, Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre savoir la terre se fond de L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser des combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chats de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole du Seigneur. Psaume 56. Psaume 56. Aie pitié de moi, ô oh Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tous les jours mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des autins Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie Je me glorifierai en Dieu, en sa parole Je me confie en Dieu, je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper Dans ta colère, ô oh Dieu, précipite les peuples Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Mes ennemis reculent au jour où je crie Je sais que Dieu est pour moi Je me glorifierai en Dieu, en sa parole Je me glorifierai en l'éternel, en sa parole je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. J'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Psaume 94 Dieu des vengeances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 Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Somme 112 Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grisse les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent au nom de Jésus.